Monde et bienvenue dans cette vidéo c'est Samira du blog arrituto.com et, et aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous ce tutoriel de collage artistique pour réaliser une page mix média sous le thème de l'espace urbain pour cela je vais utiliser quelques morceaux de pages à motifs que j'ai que j'ai euh, sélectionné que je vais prendre de ces blocs de chez action que j'ai acheté l'année dernière donc pour les habitués d'action vous constaterez que ce sont des blocs de l'année dernière en tout cas il me semble qu'ils qu datent depuis quelques temps mais pour euh, bon, moi, moi je trouve que il n'est pas vraiment indispensable d'être toujours à l'achat des nouveautés à ce sujet puisque je trouve que ce sont des motifs qui sont intemporels ce qui change ce sont les tons il y a aussi des motifs euh, en fonction des saisons mais bon, en ce moment j'ai pas mal de blocs à consommer et donc je pense déjà euh, à utiliser ce que j'ai avant de m'en fournir. Euh, Peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, mais en tout cas il faudrait déjà que j'utilise ce que j'ai parce que l'essentiel c'est de ne pas acheter et stocker et voir euh, les blocs euh, s'empiler euh, les uns sur les autres et, et ne rien en faire. Ce qui compte c'est de faire quelque chose, euh, euh, je veux dire, avec le minimum de ce qu'on a ou alors... Euh, avec ce qu'on a tout simplement, des réalisations inspirantes et agréables et surtout qu'on qu prenne du plaisir à, à, à les utiliser, je veux dire à utiliser les pages et le matériel, etc. Donc ça ne sert à rien de gaspiller énormément de matériel et puis après... Euh, voilà, ça ne doit pas être un frein pour votre créativité, le matériel ce qui compte c'est euh, les idées euh, l'inspiration, etc et j'espère que ce tutoriel va vous inspirer, parce que ce tutoriel va vous sembler tellement facile euh, moi je pense qu'il va vous plaire parce que il va vous sembler tellement simple et facile, mais amusant et ludique à la fois, parce que vous pourrez le, le mettre en pratique en famille, avec vos enfants ou vos petits-enfants, ou vos, vos nièces, ou neveux, la la seule chose qui va différencier euh, ce travail d'un travail euh, je veux dire d'enfant c'est l'application d'autres outils et de techniques artistiques que nous allons lui ajouter au fur et à mesure donc restez attentif avec moi tout au long de cette réalisation et voilà et euh, surtout n'oubliez pas de me mettre un pouce j'aime si jamais ce tutoriel vous plaît Alors comme vous voyez j'ai sélectionné différentes pages avec des motifs et des couleurs différentes mais aussi avec des styles différents donc je vous conseille de diversifier vous aussi vos motifs choisissez quelques pages avec des motifs abstraits ou géométriques et d'autres avec des représentations figuratives comme de la végétation ou des objets ou autres sujets car cela va créer des contrastes à tous les niveaux et rendra votre travail artistiquement plus élaboré Alors, comme vous voyez, je vais d'abord couper des morceaux de papier sous forme de triangles, de carrés, de rectangles. Ensuite, je vais les disposer sur ma feuille et composer une lignée de maisons un peu coquettes qui vont animer cet espace et donner du charme à ma composition. Alors, je vous conseille de diversifier au niveau de la taille de, de vos formes que vous découpez, c'est-à-dire que... Pour moi, vous voyez que des fois, je prends, euh, des, euh, je coupe des, des triangles un peu plus, euh, plus larges, plus petits, plus allongés. Et c'est ça, en fait, qui va enrichir un petit peu la composition de mes maisons. Euh, C'est-à-dire que pour les triangles, vous imaginez que je vais les utiliser pour des toits. Euh, pour les toits. Et donc, euh, une fois, le toit il sera un peu plus large, une fois, euh, une fois pardon, le toit il sera un peu plus allongé. Et... Euh, le fait d'avoir euh, réuni tous ces euh, morceaux de papier ne veut pas dire que je vais les utiliser tous. Donc je vais essayer de sélectionner ceux qui, euh, qui rentreront un peu mieux dans ma composition. Et comme vous voyez, je vais euh, couper les, les formes qui sont, que je trouve qui, qui seront un peu plus larges ou plus longues. Ou... Et donc c'est comme ça au fur et à mesure que je vais euh, composer euh, mes petites maisonnettes. Et, et je pourrais aussi de temps en temps euh, diviser, on va dire, le, les petits euh, formats rectangulaires rectangulaire ou carrés. Euh, je veux dire les couper en deux et euh, superposer un petit rectangle sur un autre rectangle de différentes couleurs ou de différents motifs, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on va un petit peu enrichir cette composition et lui ramener un petit côté un petit peu plus sophistiqué et, euh, et plus original. Alors, ce tutoriel qui semble très facile à réaliser, m'a pris quand même deux heures de temps. Donc, pour ne pas vous lasser, j'ai mis quelques passages en accéléré, mais malgré ça, euh, la vidéo dure quand même 26 minutes. Je n'ai pas pu faire euh, plus réduit que ça, sinon j'aurais survolé quelques passages, quelques étapes, qui me sembler intéressants à vous montrer. Alors comme vous devez vous en douter certainement, réaliser, monter et commenter une vidéo prend énormément de temps, c'est la raison pour laquelle je compte poster de temps en temps quelques vidéos dans lesquelles il y aura peu ou pas de commentaires cela va me permettre de libérer ce temps pour euh, vous produire plus de vidéos c'est à dire pour être un peu plus régulière car euh, comme je, je viens de vous dire le fait de commenter les vidéos d'expliquer les passages etc c'est très important mais ça me prend énormément de temps donc voilà je vais essayer d'alterner les styles et aussi de trouver les alternatives équitables euh, tout en vous apportant de la valeur dans le contenu. Alors, comme vous voyez, j'ai dynamisé mon arrière-plan euh, avec les feutres aquarellables de chez Action. Si vous pouvez vous les procurer, eh bien, n'hésitez pas. Ils sont vraiment très agréables à, à manier, à, à utiliser. Les couleurs sont vives et, euh, et fluides. Il y a certains feutres qui sont limite pâles, limite transparents. Euh, C'est un peu dommage. Je vous ai fait un tutoriel à ce sujet. Je trouve que franchement, ce sont déjà de, de chouettes feutres. Euh, ils s'activent, je veux dire, l'encre s'active rapidement au contact de l'eau. Euh, il y a certaines couleurs qui sont très très agréables et très lumineuses. Et comme je vous ai dit, certaines couleurs qui sont limite très très fades. Mais bon, pour le prix, euh, on va pas être trop exigeant. Donc, euh, ce sont des feutres qui valent, euh, je pense, 4 euros. Euh, moi, j'ai acheté euh, toutes les couleurs. J'étais étonnée de les trouver euh, chez Action. Euh, je veux dire, j'étais étonnée de trouver toutes, toutes ces couleurs chez Action. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, voilà, euh, vous allez euh, utiliser ces feutres euh, soit en arrière-plan ou alors euh, pour euh, exprimer, je veux dire... Euh, une sorte de technique vous allez voir que pour le trottoir moi je vais euh, utiliser la technique des pointillés euh, et je vais essayer un petit peu de dynamiser aussi mon arrière-plan euh, j'ai déjà euh, peint avec le gel médium pour, euh, pour créer une sorte de texture euh, vous voyez que je de temps en temps je pose euh, le, un petit échantillon euh, euh, du feutre pour euh, déjà euh, euh, évaluer l'intensité de la couleur et puis en même temps euh, pour faire quelques mélanges des fois et pour, le, pour en extraire aussi une petite partie de cette couleur pour, pour voir s'il si, euh, y a moyen de l'équilibrer dans l'ensemble donc voilà comme je vous disais, comme je vous disais dans, pour le trottoir euh, je vais utiliser une autre technique euh, d'autres couleurs et je vais créer des contrastes, etc., un peu de transparence. Et, et c'est pour ça que je vous disais, ces feutres sont très très agréables à manipuler parce que euh, mélanger, je veux dire, les couleurs entre elles, euh, il y a moyen de créer de jolis effets de transparence. Et puis, euh, il y a aussi moyen de créer aussi de jolis euh, espaces homogènes. Donc voilà, on va rester un petit peu dans cette technique, mais on va aussi rester dans le dans cet esprit euh, concret, on va dire, dans, dans un sujet euh, réaliste. Donc euh, on va on va utiliser les pointillés, etc. pour essayer un petit peu d'exprimer la texture euh, du trottoir, etc. Mais on va aussi essayer de reproduire quelques détails et puis euh, quelques ombres. Et puis voilà, au fur et à mesure, on va ajouter euh, quelques, quelques traits, etc. pour un petit peu enrichir notre sujet, pour le distinguer d'un travail euh, banal, enfantin, etc. Et c'est et ça en fait qui va ajouter cette petite touche euh, artistique et originale à ce travail qui semble très très facile et à la portée de tous. voilà ce qu'il en est concernant cette page mix média euh, ce qu'il faut retenir de ce tuto c'est qu'avec peu de choses peu de matériel mais avec un peu d'imagination et d'inspiration vous pouvez réaliser de jolies pages mix media, originales et artistiques à la fois j'espère que cette petite réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré vous a donné envie de vous y mettre vous aussi pour réaliser de vos propres mains de jolies pêches mix média euh, sous le thème de l'urbanisme et surtout à pratiquer en famille ou, euh, ou avec des amis, etc. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, un pouce haut et je vous en remercie vivement d'avance pour tous vos j'aime et pour vos commentaires très chaleureux et très encourageants. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire votre appréciation, vos suggestions euh, ou alors ce que vous en pensez concernant ce, ce tutoriel. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire et, et d'avoir votre feed, euh, feedback. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne et pour la faire connaître à la partager euh, sur votre page facebook instagram ou sur un groupe facebook et je vous en remercie vivement d'avance abonnez-vous à ma chaîne et euh, si ça n'a pas encore été fait et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter c'est à dire euh, à mon blog euh, vous, vous pouvez recevoir, euh, si vous êtes intéressé par le coloriage, euh, un kit gratuit euh, concernant le coloriage, c'est-à-dire un e-book concernant le choix des crayons de couleur et un cours gratuit de plus d'une heure vingt. Euh, si vous êtes par contre intéressé par le dessin, je vous offre deux e-books avec euh, 100 et une images très inspirantes pour vos prochains dessins ainsi qu'une formation gratuite tout, tout cela se trouve juste en dessous de cette vidéo vous trouverez les liens concernés et euh, c'est euh, comme ça que vous serez prévenu de mes prochaines publications, articles et vidéos euh, tutoriels ainsi que pas mal de ressources très intéressantes que je ne livre et que je n'envoie aux abonnés de mon blog. Abonnés, quand je parle d'abonnés, ce sont des abonnés, euh, je veux dire, euh, gratuits. C'est, n'est pas un abonnement payant. Donc là, par contre, si vous êtes intéressé par des cours privés, etc., euh, je vous informerai une fois que je lancerai les ouvertures, l'ouverture de mes cours privés, de mes cours de coloriage, de dessin, de peinture, etc. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos et je vous remercie de nouveau d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo et pour tous vos encouragements. Je vous dis à très bientôt.